Bonjour les amis. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question comment devenir un trader pour compte propre. Alors, trader pour compte propre, c'est-à-dire que vous allez euh, faire du trading euh, sans avoir d'employeur. Donc, euh, c'est quelque chose que n'importe qui peut faire. Donc, vous n'avez pas besoin de diplôme, vous n'avez pas besoin de chercher un poste. La première chose que vous devez faire, c'est apprendre à trader sur un compte de démonstration. Alors, même si vous n'avez pas de capital au départ, vous pouvez très bien arriver à faire de très bonnes performances en compte démo et une fois que vous pourrez montrer les performances que vous faites, eh bien vous n'aurez vraiment aucune difficulté à trouver des personnes qui sont prêtes à vous, à vous prêter de l'argent pour arriver à faire fructifier l'argent qu'ils vous confient. Donc à partir du moment où vous avez de bonnes performances en compte démo, vous montrez cela à des personnes qui sont intéressées de gagner de l'argent et ils commenceront à vous prêter 1 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros et vous vous prendrez un pourcentage sur le gain que vous faites, bien sûr il faut d'abord vous entraîner sur un compte de démonstration avec une méthode efficace et ensuite vous pourrez commencer à gagner de cette manière là, il n'y a aucun problème pour trouver des personnes dans votre entourage qui seront intéressées par ce genre de choses, moi je j'ai eu très facilement des personnes qui m'ont confié de l'argent, je ne le fais plus pour le moment, pour le moment je ne, je ne fais que avec mon propre argent, mais euh, c'est quelque chose qui très rapidement peut vous rapporter gros, vous pouvez en faire votre métier, peu importe que vous ayez fait des études, que vous n'ayez pas fait des études, apprendre le trading, il ne faut absolument pas avoir de, de diplôme, il ne faut absolument pas avoir de, de capacité extraordinaire si vous avez une bonne méthode de trading. Vous avez un lien ici au-dessus vers euh, mes méthodes de trading que vous pouvez apprendre très rapidement. Il ne faut pas des années pour cela. Donc, euh, en quelques jours, vous verrez si le trading euh, vous convient, si c'est quelque chose euh, que vous pouvez euh, maîtriser rapidement. Euh, bien sûr, lorsque vous tradez sur de, avec de l'argent réel, est un petit peu différent d'un compte de démonstration mais déjà la première chose à faire c'est vérifier si vous arrivez à avoir de bonnes performances avec un compte de démonstration et avec ma méthode euh, la plupart de mes étudiants arrivent très rapidement à de très bons résultats en compte démo et puis en compte réel. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la et si vous n'êtes pas encore inscrit à mes vidéos, abonnez-vous à mes vidéos, et ainsi vous me retrouverez dans une de mes prochaines vidéos très rapidement. Je vous dis très bonne journée et à bientôt. Au revoir.